vidéo sur la récolte des tomates et leur présentation euh, donc euh, alors je vais vous remontrer euh, encore une variété que vous connaissez déjà euh, ensuite donc j'ai la tomate Imur Prior Beta donc c'est une tomate qui est déjà un petit peu plus grosse en fait que la Glacier on, on voit comparé euh, si, on compare, si on compare les deux formats ensuite on a donc, euh, la tomate Black Cherry, je les ai pris bien mûres pour que les, les tomates soient vraiment à la maturité maximum pour récupérer les graines. Donc, alors ensuite, j'ai la Pieno d'El Vesuvio. Donc là, euh, oui, elle est tellement mûre en fait qu'elle commençait à se fendre. Donc euh, voilà, j'ai celle-ci qui elle est intacte. Et on voit que sur la Pieno d'El Vesuvio, on a une petite partie pointue en fait, là c'est... Bon, pas ça fait pas mal, hein, mais euh, c'est une petite caractéristique en fait de la tomate. Les autres sont lisses. Et euh, ensuite, j'ai l'ananas orange. Donc la tomate ananas orange. Bon, là, il y a le, le cul qui est un petit peu abîmé. Mais globalement, voilà. Donc j'ai fait aussi l'ananas classique. Celle-ci est orange. Donc euh, voilà, je vais donc les découper pour vous montrer l'intérieur de chaque tomate et je récupérerai les graines donc j'ai préparé bien sûr des, des petits pots là sur lesquels j'ai mis les étiquettes donc j'ai les graines de la vidéo précédente que je vais récupérer donc je vais faire ça avec vous simplement pour cette vidéo de la même façon je ne vous montre plus comment je récupère les graines je vous montre uniquement la présentation donc je vais prendre ces graines et les passer au tamis pour les faire sécher. J'avais récupéré des, des graines de glacier hier. Donc j'ai mis un numéro 2 pour pas mélanger avec les premières. Celles-ci je les ai faites hier. Donc je vais les nouvelles et je vais les mettre avec les premières. Donc là on se retrouve après pour le passage au tamis de, des graines de la vidéo précédente. Donc, donc je vais tout simplement vider le contenu le contenu du pot. Je pensais que j'en avais un peu plus, mais bon, euh, l'avantage, c'est que je vais continuer à en récolter, donc euh, je vais finir par obtenir une bonne quantité de graines, au final. C'est ça, c'est ça le plus important. Voilà, donc maintenant, je vais positionner ça donc euh, sur une assiette, avant je le faisais dans du, sur du sopalin, mais le problème c'est que le sopalin ça colle. Donc euh, je vais le faire euh, sur une assiette. Donc euh, comme vous voyez, là j'ai disposé euh, de, chaque, euh, de chaque côté de, de l'assiette, euh, les graines que j'ai récupérées, les prunes noires et euh, les tomates glaciers. Donc comme ça, euh, ça minimisera la possibilité de, de les mélanger en, en les mettant au, au, opposés en les positionnant opposées l'une à l'autre voilà donc maintenant euh, on passe à la présentation des tomates que j'ai récupérées. voilà donc euh, les premières tomates ce sont les imur prior bêta donc avant de les couper je vais déjà les mesurer donc en hauteur donc elle fait à peu près 4,3 cm 4, 3 sur 4 cm donc on va les peser aussi donc 42 g 35 g 30 g 40 g donc c'est entre 35 et 40 g à peu près donc maintenant on va les couper Euh, donc, oui, il y a une petite protubérance, pas forcément très bien euh, dessinée sur chaque tomate. On, les, on la sent à peine ici. Ici, c'est pareil. Voilà, ici, on la voit un petit peu, mais bon, c'est plus sur celle-ci où c'est vraiment bien développé, en fait. Donc, je la coupe dans le sens de la hauteur. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, il y a pas mal de chair, un petit peu de graines là sur le côté. Voilà. Et la quatrième. Voilà. Voilà, donc deuxième tomate. Euh, donc là, on est sur la black cherry. Donc, alors, hauteur. 3 cm, elles font toutes à peu près, voilà, elles font toutes 3 cm. Donc au niveau du poids, donc la première, 17 g, 17 g, 17 g, c'est euh, parfaitement symétrique. Donc maintenant, euh, je vais les couper. Donc toujours dans le sens de la hauteur, voilà. Donc là, il y a. Alors sur marron, sur fond marron, je sais pas si on va voir aussi bien que tout à l'heure, mais ah, il y a beaucoup de graines. Hein. D'ailleurs, elles tombent assez facilement quand je coupe. Voilà. Je vous montre un petit peu, un petit peu plus près. Voilà. voilà, donc maintenant euh, les tomates Pieno Del Vesuvio, alors ça normalement c'est les tomates qui sont prévues pour euh, être séchées, euh, normalement elles ont la peau assez épaisse, donc on va voir ça, donc, alors je vais essayer de les mesurer, ça va pas être évident parce que celle-ci euh, a été euh, éclatée, donc euh, bon, ça sera approximatif. Hein. Donc, donc en hauteur, on est à peu près euh, 40, hein, à peu près. Donc 4 cm. C'est difficile, c'est 4 à peu près, hein, c'est rond. Relativement rond, c'est légèrement écrasé. Voilà, 3, 7 4. Donc bon, voilà. Donc ensuite, on va peser. Donc la première, elle fait 32 grammes, la deuxième, 32 grammes, donc c'est assez symétrique. Alors j'en ai une euh, qui avait euh, une tête qui n'était pas vraiment euh, ronde comme celle-ci, elle était plus euh, écrasée, plus plus large. Bon voilà, ça arrive hein, que les, les tomates n'aient pas, euh, pas toute la forme euh, standard. Donc, en tout cas, la forme de la majorité des tomates que j'ai vues, euh, c'était celle-ci. Donc, avec cette petite partie pointue, là, enfin, pointue, c'est en forme de pointe. Et, euh, bon, c'est pas... ça pique pas vraiment. Hein. Donc, maintenant, je vais la couper. Donc... ça voilà donc effectivement il y a beaucoup de chair on voit un petit peu les graines ici elle a l'air euh, juteuse quand même elle est juteuse donc comme l'était euh, tout à l'heure la la black cherry, la black cherry est, est juteuse aussi. Un peu moins sur la Immure prior bêta. Donc, quatrième et dernière tomate, l'ananas orange. Donc, c'est déjà une belle, une belle taille. Donc, c'est la première grosse tomate que je récolte. Donc, je vais mesurer la hauteur. Je dirais sur la partie la plus haute. Donc, c'est à peu près... Euh 6 cm de haut à peu près. Cette partie-là était peut-être un petit peu plus haute. Allez, 6 ,7 cm 7, donc on va dire aux alentours de 6,5 de haut. Et en largeur, on est à peu près à 10 ,5 cm 5 de diamètre. Donc, je vais la peser. Elle pèse 335 grammes à peu près 334 donc maintenant je vais la couper je vais enlever le, la branche là je vais la couper comme ça ou comme ça peut-être ça sera plus joli Voilà. Donc euh, voilà, il y, y a beaucoup de chair, il y a quelques petites poches euh, de graines, donc euh, voilà elle est vraiment jolie, c'est vrai que la, la tomate ananas est, est particulièrement jolie je trouve. Voilà donc suite de la vidéo, donc j'ai récupéré des graines et des tomates que je vais pouvoir déguster, euh, donc un petit rappel de toutes les variétés dans l'ordre dans lequel je les ai présentées. À part, j'ai mis la Glacier parce que j'avais encore des tomates pour lesquelles je voulais récupérer des graines. C'est difficile d'expliquer de, pourquoi on préfère telle ou telle tomate. Moi, en fait, j'aime bien les tomates sucrées, euh, douces et juteuses. Donc, si euh, je pars sur ce sur cette préférence, en fait, euh, je classerai euh, les tomates dans l'ordre suivant. En premier, je prendrai la black cherry, qui est vraiment très, qui est vraiment sucrée, bien sucrée, juteuse euh, et assez douce. En deuxième, je mettrai l'ananas orange. En troisième, le piano euh, d'El En dernier, euh, je mettrai la glacier. L'avantage de la Glacier, c'est que c'est la première tomate que j'ai pu récolter. Par contre, au niveau goût, c'est assez basique en fait. Euh, je, ça ne m'a pas vraiment euh, retourné en fait euh, de, de manger cette tomate. Euh, la Emure Prior Beta est bonne, mais à peine meilleure que la Glacier. Euh, ensuite, la Pino del Vesuvio, elle est un petit peu plus euh, en chair. Donc elle est pas mal et bon, il faudrait tester pour euh, la conserver euh, sous forme séchée puisqu'elle est prévue pour ça. Ensuite, l'ananas orange, ben voilà, c'est une tomate douce, euh, une tomate relativement sucrée et euh, vraiment au niveau euh, sucre et douceur, la black cherry, elle est vraiment parfaite, euh, je trouve, à ce niveau-là. Donc pour moi, euh, ça serait plutôt la, la black cherry et l'ananas orange, les deux tomates que je retiendrai pour l'année prochaine. Pour les autres, je pense que je ne les renouvellerai pas. En tout cas, pas, pas l'année prochaine. Donc, je garde quand même les graines. Euh, la Glacier, en fait, ce que j'espère, c'est trouver une tomate qui soit plus précoce, avec euh, des meilleures qualités, des qualités que moi, j'apprécie. Donc, euh, voilà, j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu euh, euh, sur, euh, sur toutes ces tomates. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne pour vous tenir informé de la sortie de mes dernières vidéos. A bientôt